Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, calculer la somme de deux nombres avec une fonction euh, en Python. Alors euh, on fait un calcul de, de somme de deux nombres parce que c'est quelque chose qui est quand même assez simple à comprendre. Par contre, faire une fonction c'est pas si simple que ça. Alors la démarche qu'on va suivre, c'est qu'on va commencer par euh, éclaircir ce que c'est que faire la somme de deux nombres pour être vraiment au clair. Après on regardera comment créer notre fonction, donc qui permettra de faire ça, et ensuite on regardera des utilisations de cette, cette fonction. Alors, pour faire la somme de deux nombres, donc on va créer une fonction qu'on va appeler somme. Alors, le, le principe c'est quoi ben, Somme, on va lui donner donc, deux nombres en argument, en entrée, donc c'est les, les données, les informations sur lesquelles elle va travailler, elle va faire le calcul, et le résultat de ce calcul, donc cette somme, ça va être... Le, euh, donc ça va, ça va être son résultat donc en entrée de nombre et en sortie la somme Alors pour être encore plus simple plus clair on va donc prendre deux exemples voilà on va lui donner par exemple 15 et 5 ça devra nous donner 20 et si on lui donne 14 et 17 ça, lui donnera, ça nous donnera 31 donc ça c'est deux exemples euh, voilà Allez, on attaque, donc j'utilise euh, Tony Python, on va créer un nouveau fichier. Alors, pour définir une fonction, on utilise un mot-clé qui s'appelle « def », donc « def ». Après, il va falloir nommer notre fonction, donc la somme, et ensuite, il va falloir qu'on précise euh, ce qu'on donne en entrée. Donc, on, il faut qu'on donne deux nombres euh, en entrée à, à notre fonction. Alors on va les appeler, par exemple, « a » et b. Ensuite le deux points et tout ce qui va être indenté est à l'intérieur de la fonction. Alors comment je fais la somme de deux nombres a et b bah, Je vais par exemple dire que tout simplement c'est a plus b. A plus b donc c'est euh, stocké dans une variable s qui est dans notre fonction et après, on va dire, voilà, le résultat de ma fonction, c'est return s. Voilà ce que vaut euh, ma fonction, hein. quand je lui donne deux nombres a et b, elle me retourne s, qui est la somme de ces deux nombres. Alors là, j'ai fait ce qu'on appelle la définition de la fonction, maintenant, il va falloir euh, l'utiliser, hein. donc je vais prendre une variable, par exemple, que j'appelle calcul, et je vais dire calcul, c'est la somme de alors on avait dit 15 et 5, voilà, et euh, pour voir un peu ce que cela donne on va faire print de calcul donc euh, on fait fonctionner on regarde comme ça pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur ah oui alors il nous demande de le sauver on va l'appeler somme.pi et donc là run on obtient bien 20 hein, donc euh, voilà donc, cool c'est bien le, le résultat attendu alors le fonctionnement de ce programme hein, crée deux variables enfin, ouais oui. il y a la variable calcul et on crée aussi euh, associé à l'identificateur somme, donc, euh, SOM. donc la fonction somme donc la fonction somme elle est définie et plus tard quand on exécute euh, le programme qu'on voit somme bah, Python il est capable d'aller euh, voir à quoi correspond l'identificateur somme le nom somme et il dit c'est une fonction et je peux l'exécuter le résultat de cette exécution il est déposé dans le calcul et après euh, on, on, affiche, euh, on affiche tout ça alors là on va faire une deuxième utilisation hein, puisqu'on a une fonction on va l'utiliser une deuxième fois donc là je fais un copier-coller alors qu'est-ce qu'on avait dit euh, 14 et 17 ok donc on y va 14 et 17 donc on fait un nouveau un run de tout ça et donc j'obtiens 20 euh, L'annexis 6 me permet d'afficher le résultat du premier calcul donc la somme de 15 et de 20 et euh, la somme de 14 et 17 alors jusque là ok ça fonctionne mais bon pour comprendre euh, un peu précisément ce qui se passe donc on va utiliser le debugger donc on va, on va y aller peu à peu donc au lieu de alors déjà je vais faire un peu de nettoyage ici je vais redémarrer l'environnement et je vais nettoyer ce qu'il y a dans le shell. Une fois que je suis là, je ne vais pas démarrer avec le run, je vais démarrer avec le debugger. Donc lui, il démarre et la première chose, il dit qu'est-ce que je fais de ça, de, de ce bloc-là. Donc euh, c'est la définition de la fonction. Hein. Donc on dit, allez hop, on passe à la suite. Donc, L'exécution de ça, ça me permet de définir la fonction, mais c'est tout, rien d'autre. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas appelé la fonction, on, il ne se passe rien, on a juste défini euh, la fonction somme. Alors ici, on va euh, utiliser donc un, un F7 euh, avec le debugger hein, pour regarder peu à peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors la première chose, il faut qu'il calcule ça. Il faut qu'il calcule la valeur de cette somme pour pouvoir la déposer dans le calcul un hein, calcul c'est une, une, une variable donc comment il fait pour calculer ça il faut qu'il calcule la valeur du premier argument donc qui est 15 voilà la valeur du second argument qui est 5 voilà et après il faut qu'il calcule tout ça hein. et donc pour faire ça boum il saute euh, il change de contexte on se retrouve à l'intérieur de la fonction donc à l'intérieur de la fonction voilà je vais remonter ça j'ai a Vaut 15, donc c'est à dire que le premier argument ici on le dépose dans le paramètre a, donc c'est comme si on faisait a égale 15, on lui affecte cette valeur là. Le deuxième paramètre, le deuxième argument, excusez-moi, le, le, le 5 là, hop, on le dépose dans le paramètre b, donc b égale 5, donc on se retrouve à cet endroit là où a vaut 15 et b vaut 5. Donc là, après, on fait ce calcul-là. Donc, euh, normalement, S prend la valeur euh, 20. Donc, on y va. Évaluation de cette expression, A plus B, combien vaut A Il vaut 15. Et je lui rajoute la valeur de B, qui est 5. 15 et 5, 20. Ce 20, qu'est-ce que je fais Je le mets dans S. Et là, il y a un mot-clé spécial, return. Donc, return, ça permet de dire euh, que quelle est la valeur de cette fonction. Donc, dès que le return il est exécuté, la fonction euh, se termine, et le résultat de cette fonction, ce sera la valeur euh, qui est ici, donc 20. Donc là, on remplace par 20, et on fait le return. Donc une fois que le return il est fait, la fonction a fini de s'exécuter, on revient dans notre euh, valeur de calcul, et somme de 15 et de 5, c'est remplacé par la valeur 20, qui est déposée dans calcul. Donc là, on fait un print de calcul, on y va, calcul vaut 20, on le print. None, c'est la valeur de euh, print. Print n'a aucune valeur. Et donc on a bien calcul qui a pris la valeur 20, et euh, le 20 qui est affiché à cause du print. Nouvel appel, euh, nouvelle instruction. Donc là, pour, faire la valeur, pour connaître la nouvelle valeur de calcul, il va falloir savoir combien vaut somme de 14 et 17. Donc le 14, le 17, il va y avoir appel de la fonction somme. Donc là, pour cette fois-ci, je vais y arriver. Hop, voilà. Cette fois-ci, le 14 est déposé dans A. Le 17 est déposé dans B. Donc on a 14 et 17. On calcule la somme. Ça me fait bien 31. Et ce 31, on le dépose dans S. Et après, on fait un return. De s donc un return donc euh, on donne le résultat de cette fonction donc qui est 31 et on fait le return on le retrouve ici et cette valeur on la dépose dans la variable calcul et après on peut afficher le contenu de cette variable donc ça va nous afficher le 31 voilà, donc avec le debugger on a, on a vu pas à pas euh, ce, qu ce que ça, ça nous donnait alors donc en résumé, donc une fonction, il faut la définir. Donc La définir, ça signifie quoi Ça signifie lui donner un nom, lui donner un certain nombre de, de paramètres, donc le premier paramètre, le deuxième paramètre, euh, avec le mot-clé « def » pour dire qu'on est en train de définir une fonction. Ensuite, on indente euh, le code, donc on le décale. On fait toutes les instructions qu'on veut. Donc là, c'est une instruction très très simple, hein, juste une affectation euh, d'une somme. Mais on pourrait faire des boucles, euh, des tests, enfin voilà, tout ce qu'on veut dedans. Et un jour, à un moment donné, il y a une instruction qui est un return. Et là, quand c'est exécuté, on cesse l'exécution de la fonction et on donne le résultat. C'est ça le résultat de ma, ma fonction. Donc def permet de définir. Return, ça permet de dire voilà le résultat de ma fonction. Et euh, tout ce qui est à l'intérieur de la fonction. Donc, on l'indente. Alors, ça, c'est très important. Euh, après, pour l'utilisation de la fonction, bah, si on ne l'utilise pas, c'est-à-dire que si on ne l'appelle pas, il ne se passe rien. Donc, le moment où on va appeler, euh, utiliser notre fonction, on l'appelle somme, euh, comme ça, là, et eh ben euh, le moment où on va l'utiliser, c'est à ce moment-là, donc, quand je vais appeler cette fonction, on dit qu'on appelle la fonction, avec deux arguments, et ces arguments, c'est eux qui sont déposés dans les paramètres A et B et qui nous permettent de faire fonctionner notre, notre fonction et, et d'obtenir notre résultat. Écoutez, bah sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir